Le podcast commence par un extrait des temps forts, où on découvre le témoin par sa voix, ses émotions, ses mots, avant qu'il se présente d'un simple « je m'appelle »,« je suis »,« depuis »,« je témoigne pour les valeurs en soi »,« pour »,« sa mission sans spoiler. Il apporte quelques réponses aux questions « c'était quand ?»,« c'était où ?»,« quel était ton enjeu ?» et « une » en suspens. C'est un teaser, une technique des séries fiction, où tu surprends une scène au beau milieu d'une action ce qui crée une intrigue, le fameux faux mot, Fear of Missing Out. Pourquoi le personnage est dans cet état Que s'est dit passé Quel est son problème Comment Résultat, ça pique ta curiosité, tu veux savoir. Ce script offre un contexte différent des autres podcasts qui booste la créativité du témoin pour qu'il raconte son expérience d'une façon exclusive.